Bonjour à tous. Dans cette séquence, on va commencer à écrire des classes en objectif C. La structure d'une classe en objectif C, c'est que vous avez une interface et une implémentation et cela dans deux fichiers différents. Donc l'interface dans un fichier qui est post-fixé par point H et l'implémentation dans un fichier qui est post-fixé par point M. Et comme dans pas mal de langages objets, vous avez une espèce de classe qui est au sommet de la hiérarchie des classes et dont toutes les classes héritent, c'est NSObject. Bon, on reviendra régulièrement dessus parce qu'il y a des de choses qui sont implémentées dans NSObject. Bien évidemment, une classe a des variables d'instance et le comportement est exprimé via des méthodes qui permettent de manipuler le contexte de chaque objet issu de cette classe. Il y a euh un ensemble de mots clés qui se rajoutent à C pour cela. Donc vous avez en gros la définition d'une interface d'une classe entre la directive at @interface et atEnd et l'implémentation dans l'autre fichier bien évidemment c'est entre at @implementation et atEnd. Et puis vous verrez on a pas mal de sucre syntaxique autour. Regardons un exemple, c'est un exemple que j'aime bien. C'est la déclaration d'un étudiant. Donc là ici j'ai une première implémentation sous forme d'une classe Student donc je signale qu'elle hérite de NSObject pourquoi Parce que je n'ai rien d'autre bien évidemment je pourrais préciser qu'elle hérite d'une autre entité on le verra euh, fréquemment dans, en particulier dans les exemples euh, lorsqu'on abordera les frameworks autour d'iOS mais ce qui va se passer c'est que bien évidemment euh, tôt ou tard par le biais de hiérarchie je remonterai à NSObject. Bon là ici j'ai rien d'autre que NSObject et là je commence par déclarer les variables d'instance donc ici je dis qu'un étudiant c'est un nom et un numéro et puis je vais ici avoir des méthodes, une méthode qui me permet de récupérer le numéro, une méthode qui me permet de récupérer le nom, une méthode qui me permet de récupérer l'identité et puis j'ai ici deux autres méthodes qui me permettent de positionner le numéro et le nom. Alors vous vous souvenez dans une autre séquence on avait évoqué le fait qu'il y avait ce qu'on appelait des setters et des guetteurs. Ben là ça c'est un guetteur, enfin ce sont des guetteurs et ici ce sont des setters. Donc je respecte la convention qu'attend Objectif C quand je définis les setters et des guetteurs et on verra qu'après dans d'autres séquences il y a d'autres manières de les écrire et en particulier, surtout de ne pas les écrire. Regardons l'implémentation c'est archi classique hein, je ne m'attarde pas trop là dessus donc vous voyez bien ici l'implémentation de chacune des méthodes que j'ai définies ici. Euh, bon il y a des choses un petit peu subtiles sur lesquelles on reviendra un peu plus tard ici. Hein. C'est la méthode qui existe et qui est implémentée carrément au niveau de NSObject qui est la méthode copie qui permet de faire en fait une copie, c'est-à-dire que un nom copie ici et eh bien va me fournir une autre référence qui va être la copie conforme en mémoire en termes de contenu de un nom qui avait été passé ici. Bon, En, en dehors de ça, vous voyez, il n'y a pas énormément de choses nouvelles, vous retrouvez le string with format qui a été vu dans une autre séquence et puis ici il y a une affectation, c'est extrêmement simple. Alors quelques détails quand même. Sur la création d'un objet on n'en voit pas mais on va en voir bientôt eh bien on a deux méthodes. On a une méthode alloc qui est une méthode de classe qui hérite directement de NSObject, et puis init qui est une méthode d'instance qui s'hérite également de NSObject. Alloc va faire l'allocation de l'espace mémoire nécessaire pour stocker l'instance de cette classe et init va procéder aux initialisations. Donc vous avez les implémentations par défaut dans NSObject. Et du coup, vous verrez la séquence mythique de création d'un objet. Eh bien, c'est ça. Donc là, ici, j'ai une déclaration variable de type student. Student init. Vous voyez bien, c'est bien une méthode de classe puisque je la référence par le nom de la classe. Tandis que ça, ça me rend une instance. Et à cette instance, je lui dis exécutive. Bien évidemment ce qui est intéressant c'est qu'on peut surcharger init et on peut le surcharger autant de fois que l'on veut à condition d'avoir des signatures qui sont distinctes on reviendra un peu là dessus. Voilà en guise de conclusion vous allez voir que c'est extrêmement facile et que le point qui est important, c'est de s'habituer à cette notation-là. En particulier quand vous allez me lire, je vous ai dit dans une autre séquence qu'il y avait différentes formes de notation d'objectif C. La notation objet-message, tout entre crochets, et la notation pointée. Que moi, je préfère la notation objet-message, comme c'est moi qui fais le cours, c'est moi qui choisis, et bien vous allez manger de la notation objet-message. Mais euh, honnêtement, en dehors de ça, on va avoir affaire à un langage objet relativement classique. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.